Donc, presque personne. Oh, c'est bon, on a les bibliothèques, c'est bon! C'est bon! Oh. C'est bon! Presque personne comme d'habitude. Et sans surprise, le chauffage ne marche pas très bien ici, et le froid de l'hiver ne disparaîtra pas avant mars. Le froid ambiant explique pourquoi la bibliothèque a l'honneur douteux d'être l'un des endroits les plus les moins populaires en hiver. <rire> Alors, il y a quelques éléments. Ah euh, oui, probablement, c'est Rigald. C'est quoi Rigald? Non, c'est Régal dans le chat qui parlait d'un truc. Ah, ah d'accord. Te voilà, Nageki, référence dans un jeu. jeu Assis dans un coin glacial, loin de la minuscule zone réchauffée par le radiateur, bien sûr. S'il te plaît. Pas de bruit dans la bibliothèque. Oh, parviendras-tu à pardonner mon horrible péché Bro, il fait froid ici. Tu vas bien, Nageki Je vais bien. Ne t'en fais pas pour moi, Obi-Wan. Il va t'asseoir près du chauffage si tu as froid. Non, ça va. Chez moi, il n'y a pas je fâche du tout. Mimi Big Girl. Bref, je... J'ai quelque chose pour toi. Mes, mes muscles me gardent. <rire> C'est la céréale, Alain, tu sais. Tiens. Pour moi Oui. Aujourd'hui, on est censé offrir un cadeau à l'oiseau le plus important dans sa vie. Tu les acceptes Oui. Merci. Il accepte mon cadeau sans un mot et regarde le paquet comme s'il ne savait pas quoi faire avec. Peut-être qu'on ne lui avait jamais fêté la céréale. Alain. J'espère qu'il va aimer ce que je lui ai choisi. Beaucoup de livres réclamés vont être rendus aujourd'hui. Je vais devoir travailler pendant le déjeuner. Ah, classer tous ces livres, prends un temps fou. Je crois qu'il ne me reste plus que les encyclopédies et j'ai fini. Tiens, il y a un mot sur le bureau d'accueil. Hmm, Obi-Wan mmh. reste après le départ des autres élèves. Fujishiro mmh. Nageki. Eh hey. mmh. On dirait un défi pour un duel de samouraï, Tout à fait son genre <rire> putain, putain, putain Putain, 25 de cul 25 La meilleure de sa classe La meilleure de sa classe, elle a fallu genre un oh, duel de samouraï Il n'en restera qu'un. <rire> Je crois que c'est la première fois qu'il me contacte de lui-même. Je me demande ce qu'il veut, Connecte deux neurones Nageki, tu es là Nageki Ici Là Nageki Bonjour Obi-Wan. Tu m'as fait peur. C'est de combien de temps que tu es là Depuis le tout début. Ok. Tu as besoin de quelque chose Je veux discuter avec toi Obi-Wan. Discuter avec moi. Poursuivre notre conversation. Nous parlions de harcèlement je crois. Ok. Je suis toute Winageki. Oui, je ne sais pas trop par où commencer. J'ai remarqué beaucoup de choses depuis notre dernière conversation. Euh, Obi-Wan. Oui Allons dehors. Quoi Mais il a horreur de sortir. Viens. Il se lève et marche jusqu'à la porte. Je le suis, un peu nerveuse. Toi d'abord. Ok. Donc nous on sort. Qu'est-ce qu'il lui prend de vouloir sortir tout d'un coup Je devrais être contente, mais... Quoi « Qu'est-ce qui ne va pas Tu as dit que tu voulais sortir. » Il se tient dans l'encadrement de la porte et il pousse dans le vide. « Qu'est-ce que tu fais Du mime Regarde. » Il revient un peu sur ses pas. il se répète sur ses pattes, dans la bibliothèque. Puis... Mais oui, je suis tellement deg de la... Ah, il y aura tellement de trucs oui, dans mais la en, oui. en, en anglais, il laisse vraiment tout ce qu'ils peuvent mettre en maison. Non, mais je ne me doute pas. Ouais. Donc, moment dramatique quand même, la Balkanerie, non pas tout. Il revient un peu sur ses pas la bibliothèque, puis il se met à courir vers la porte et s'écrase contre l'air. Nogeki, qu'est-ce que... Pouf. Il rebondit contre un mur invisible et retombe dans la bibliothèque. C'est... trop bien fait pour être du mime. C'est ce que je pensais. Je ne peux pas sortir. QUOI <rire> je... je ne peux pas quitter cette salle. Je me réveille dans cette bibliothèque. Okay. Après un certain temps, je perds conscience. Et je me réveille encore ici. Et ça recommence. Je me suis dit que je finirais par comprendre la vérité en discutant avec toi, Obi-Wan. Tu t'en es surtout un peu rendu compte, toi aussi. La raison pour laquelle personne ne me parle, c'est que... C'est que... Je ne te vois pas ou tu ne fais aucun bruit. Putain, Je vais la soulever Je vais la plier en deux Je vais la plier en six Je vais la mettre dans ma poche. Je veux plus Tu vas faire un origami. De ouf Free Magic. Free. Mon dieu... Bon, désolé Xéa, mais euh, on va voter, il ne te voit pas. Je suis la seule à pouvoir te voir... Oh mon dieu, cette musique, arrêtez, je vais pleurer Probablement. J'ai oublié pourquoi j'étais ici, comment j'en suis arrivée à être coincée dans cette salle. Ça fait des années que je suis seule ici. Avec personne à qui parler. Des années. J'ai perdu toute notion du temps. Je ne ressens pas le temps qui passe et je m'en souviens encore moins. J'ai vu au moins cinq festivals du lycée. Mais là, tu es arrivée et tu m'as parlé. Je n'avais eu personne depuis longtemps à part moi-même et tout d'un coup, tu ne me laissais plus tranquille. Au fur et à mesure d'une discussion, j'ai fini par me rappeler. Pourquoi je ne peux pas sortir je me suis suicidée dans cette salle, et je reste ici, mmh. mon horloge s'est cassé ici, ses aiguilles tournent sans but, chaque jour identique au précédent, seul, pour toujours. Personne ne me harcèle ou ne m'ignore, je ne suis pas vraiment là en fait. Je ne regrette rien, c'est moi qui ai décidé d'échouer ma vie ici après tout, mais je crois que tu vas me manquer Obi-Wan. Tu n'étais pas comme ça, ça, ça m'aurait plu de discuter avec toi encore un peu plus. Plus longtemps. Nageki. Je le prends dans mes bras. Je le sens. Il est léger, mais il est froid. Au début, c'était douloureux d'être assis ici tout seul. Mais avec le temps, je me suis engourdie. cessé de ressentir la douleur. Le sentiment que je croyais avoir perdu est revenu, grâce à toi. Je, je te parlerai assez pour compenser toutes les autres, Nageki. Et peut-être qu'un jour, tu pourras sortir. Non. Pourquoi pas au fur et à mesure de nos discussions, j'ai changé. Je n'en étais pas aperçue jusqu'à récemment. Quand tu m'as parlé de la vie du lycée, tu essayais sans doute de rattraper le temps que je n'avais jamais pu passer ici. Je ne te l'ai jamais demandé, mais tu m'as raconté sans arrêt tout ce qui se passait ici. Tellement que j'ai l'impression d'avoir passé toute une année dans ce lycée. Et maintenant c'est fini. Je crois que les aiguilles de l'horloge vont bientôt s'arrêter. Nageki sa tête est proche de la mienne Mais sa voix s'est m'étouffée, Distante Quand je regarde ses pieds, ils sont déjà en train de disparaître C'est pas de putain, c'est pas de attends Nous, nous n'avions jamais parlé comme ça Je ne veux pas que ce soit la dernière fois Ne pleure pas Obi-Wan Je suis partie il y a longtemps, il n'y a personne à pleurer ici Mais Il y a juste une chose Que je dois te dire avant de partir La chose que j'ai remarquée Le secret qui a arrêté mon horloge non, ne dis rien, Nageki, je. Plus tu m'emprises de tes paroles, plus j'ai approché de ma disparition. C'est toi qui m'as fait disparaître, obi -Wan. Je ne peux plus rien. <rire> Mais j'ai encore tellement de choses à te dire! Tu m'as déjà donné plus qu'assez. de Je suis heureux. Le secret. Merci. Je t'aime. <rire> je suis en train de fusionner avec le parquet. <rire> <'est un> <rire> Bon bah, un jeu bien sympathique Donc, je tiens à dire euh... qu'on en apprend beaucoup plus sur son histoire quand on débloque la Heartful Boyfriend parce que c'est un des persos principaux de cette route-là. Enfin, ils le sont tous, hein, mais... mais il est hyper important dedans. Oh, Barakroft, prends mon âme et reste <rire> Surtout, j'ai un oignon dans l'œil. <rire> <rire> l'oeil Voilà ce qui se passe quand on <rire> veut pas je aller crois... faire des cocos-san. Non, flyer, on te tue pas à sa place Oh la la Alors, seule... c'est la... C'est la seule end je crois, pour Nageki. Et je crois qu'on va débloquer un petit truc à la fin. Non, ouais. Avec son petit livre. Donc ça, c'est la fin numéro 4 possible. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, là, on a fini une première route. Il y en a 13 en tout. Si vous voulez, pour vous monter le moral. Euh, on peut speedrun, vu que maintenant vous connaissez le développement des événements, euh, et faire celle d'Okosan pour vous remonter à la morale. Attention qu'il ouais. y a une bonne fin et une mauvaise fin pour Okosan. Et entre temps, je peux balancer le pôle aussi pour le pigeon plus temps, Je vais euh, plus, euh... juste aller boire beaucoup d'eau d'un coup. Hein. Peut-être que <rire> je lis beaucoup. A <rire> euh. tout de suite Pareil. On revient dans genre deux minutes. Yep.